Et, et donc euh, il y a un aspect euh, très spécifique à, à l'activité du laboratoire qui fait euh, une, une structure euh, vraiment ancrée euh, au cœur de la société. C'est donc une activité tout à fait originale que vont nous présenter Julia euh, Vanoni et Matteo Barsuglia. Et puis pour conclure, on, on, ce sera euh, le tour de Stavros. Donc, merci. Donc, euh, parmi les, les contributions de Pierre euh, à la PC, donc, il y a la création en 2010 euh, du euh, Paris Center for Cosmological Physics avec euh, George Moot, euh, qui a été guidé en, euh, après Pierre par, par, Stravo, par Stavros, et que nous avons le privilège euh, de, de, de guider en ce moment avec Julia et Antoine. Donc euh, L'objectif euh, du PCCP est, est bien sûr de, de faire de la science dans, dans l'idée de Pierre, mais aussi d'avoir une structure euh, pour projeter le laboratoire au cœur de la société. Donc Créer un lieu de rencontre, euh, un lieu d'échange euh, entre la communauté scientifique et un public euh, plus vaste, des jeunes, euh, des étudiants, des élèves, des, des professeurs de lycée, euh, des artistes, et toute personne intéressée à nos disciplines. Donc c'est ce mot « rencontre » que, que c'est le mot-clé de ces, ce collage de, de photos et de vidéos. Donc, Les membres de l'APC, à travers nos actions, euh, ont rencontré des, des centaines de personnes euh, dans nos locaux, dans les locaux de l'université, avant sans masque, après avec masque, à nouveau euh, euh, par Zoom, à nouveau en présentiel, et la pandémie, bien sûr, ça nous a un peu ralenti, mais ça ne nous a pas découragés. Nous avons trouvé, entre autres, des nouvelles façons de mener nos actions et nos activités pour, et des façons nouvelles, avec une créativité nouvelle. Donc, Vous voyez des photos de conférences, ateliers, le fameux MOOC de pierre à gravité qui a eu un succès planétaire, mais la préparation des nouveaux MOOC sur les ondes gravitationnelles, des conférences, des ateliers, des interventions aux professeurs de lycée. Donc, Vous aurez des témoignages tout à l'heure indirects. Au fil des années, nous avons aussi euh, compris que nous pouvions amener des messages importants euh, avec nos actions d'éducation, de formation. Ces messages euh, d'inclusion, d'égalité de genre, aussi de pensée critique, donc, euh, qui est un aspect très important qui peut être véhiculé à travers la science. Donc, on a développé des actions comme l'action WELL, Women exploring the limits, où des collègues de l'APC participent à des événements dans lesquels on espère pouvoir inspirer de jeunes femmes qui veulent se lancer dans la science. Et comme le disait Antoine, les activités du fonds sont liées aussi beaucoup aux activités du, les activités du PCCP sont liées aux activités du fonds de dotation. Donc c'est un outil qui nous permet d'organiser aussi, de lever des fonds pour financer nos activités, mais aussi des, des bourses dans lesquelles après les personnes à recruter peuvent contribuer aussi à nos actions de, de vulgarisation, d'éducation. Mais donc euh, on a parlé d'éducation, on a parlé euh, d'inclusion, d'égalité de genre, action dans la société. Euh, le, le PCCP c'est euh, aussi euh, ouvrir les portes de la PC aux artistes. Euh, donc euh, il y a des projets importants, le projet Univers 2.0 qui, qui a été euh, euh, imaginé par, par Pierre et Stavros à lequel euh, il y a eu des, des, des retombées très, très importantes en termes de réflexion, euh, des connexions entre artistes et scientifiques. Donc nous avons ouvert nos portes à des jeunes artistes qui ont réalisé des, des, des œuvres et qui ont organisé une exposition, qui ont discuté avec les collègues de la PC. Et donc, euh, je termine en disant qu'avec euh, tout le temps et toute l'énergie des, des collègues euh, de, de la PC, la disponibilité, donc, euh, nous avons pu euh, mener euh, euh, énormément d'actions et euh, nous sommes très fiers aujourd'hui de pouvoir euh, dire que nous sommes vraiment la PC au cœur de la société et on espère que euh, nous le serons euh, encore plus dans les années euh, prochaines euh, parce que nous avons plein de projets dans nos tiroirs. Donc je laisse la parole à Julia pour les témoignages des personnes qui ont travaillé avec nous pendant ces dernières années. Euh, merci Mathéo. Euh, alors en fait, on, on vous propose maintenant euh, justement, un petit florillage de témoignages de, de, de personnes qui ont travaillé avec nous, avec des profils au-dehors de la recherche scientifique. Donc euh, voilà, on commence par euh, le service communication de l'Université de Paris. Et c'est Thomas Stoll qui nous a laissé un petit message. Donc je me présente, oui. je m'appelle Thomas Stoll, je travaille à la direction de la communication de l'Université de Paris. Et plus précisément, je m'occupe du Festival des Idées Paris, qui est un événement annuel organisé en novembre depuis 2016 euh, et qui est euh, organisé par l'Alliance Sorbonne paris Cité, dont l'Université de Paris est membre fondateur. Donc, le Festival des Idées, qu'est-ce que c'est euh, C'est un événement qui propose une, une vingtaine, entre une vingtaine et une cinquantaine de manifestations euh, sur trois-quatre jours. Euh, tous les ans en novembre, donc ce sont aussi bien des tables rondes, des rencontres, euh, des conférences, des jeux-débats que des formats un petit peu différents, comme des ateliers, des expositions, des performances, enfin voilà, différentes choses sont proposées euh, chaque année au Festival des idées. L'objectif euh, central de cet événement, c'est de faire de l'université et de la recherche vraiment un acteur essentiel euh, du débat d'idées et de la diffusion des savoirs, de replacer euh, la science vraiment au cœur de la cité pour créer des passerelles comme ça entre l'université et la ville. Euh, un point important aussi euh, qu'on essaye toujours de mettre en avant, c'est l'esprit euh, convivial, d'échange et de débat euh, de, de chacun des événements du festival des idées. Euh, donc, euh, il se passe à la fois certains événements dans l'enceinte universitaire où on essaie de faire venir un public qui n'y vient pas habituellement, euh, mais l'autre partie, c'est vraiment de faire sortir les chercheurs, les étudiants ou les personnels de l'université euh, de l'université et de les faire euh, aller dans des lieux culturels, dans des lieux de vie euh, de Paris ou au-delà. Euh, donc euh, je pense à la Bellevilloise, à Grande Contrôle, à la Cité des sciences on, on a aussi fait des événements dans des endroits comme le Panthéon ou, la, ou des, une piscine euh, voilà, de, vraiment on a pu casser les codes classiques de la transmission du savoir universitaire pour aller bien vers bien quelque chose de, de plus grand public, un petit peu plus décalé, un peu plus corrosif euh, chaque année au Festival des idées alors, quelques mots sur notre partenariat avec le travail qu'on effectue avec le PCCP et avec le laboratoire APC au Festival des idées depuis quelques années. Je dirais que le premier, un tropisme, une idée un peu toute faite qu'on peut avoir quand on pense au Festival des idées, ce serait que c'est un festival qui se limiterait aux sciences humaines et sociales, qui sont effectivement évidemment essentiels dans un festival comme celui-ci pour penser le monde dans lequel on vit. Euh, ah, non, euh, mais ça le festival SD, c'est avant des tout une dimension interdisciplinaire et avec euh, une, une, une, une forte dimension, science, euh, une, une forte place aussi qu'on qu souhaite donner euh, aux sciences comme la physique, comme l'astrophysique euh, parmi d'autres, et qui sont euh, évidemment essentielles aujourd'hui pour euh, de faire dialoguer les sciences, les savoirs et de faire euh, se retrouver des chercheurs d'horizons différents dans une même salle euh, autour d'un sujet au grand public, c'est euh, évidemment quelque chose qui nous semble euh, absolument euh, euh, oui, crucial aujourd'hui pour mieux comprendre euh, certains enjeux ancien. de demain et d'aujourd'hui, comme le réchauffement climatique, comme euh, ah ben, ce qui alors se, alors se passe au niveau de l'univers, de, de l'exploration un spatiale, voilà. Enfin, faire dialoguer des sociologues et des astrophysiciens sur des questions comme ça, ça me semble absolument passionnant. Et, euh, et on sait aussi que le public est assez demandeur de ce, de ce type de, de croisement euh, des savoirs. Euh, donc euh, voilà, je... je je, je me rappelle que je, je suis tombé, moi, en, en 2019 sur un livre écrit par Matteo Barceglia sur les ondes gravitationnelles, et c'est un petit peu comme ça que, que notre histoire avec le, la, avec le PCCP a commencé, puisque j'ai rencontré, j'ai écrit à Matteo à l'époque pour lui proposer de participer à un de nos jeux débat, et il a tout de suite accepté puisqu'il est aussi avec le PCCP dans cette démarche de, euh, de s'adresser au grand public, de, de s'ouvrir, de transmettre les sciences, de, de, de dire oui, les ondes gravitationnelles, c'est compliqué comme ça, mais en fait, tout le monde peut comprendre, tout le monde peut, peut se l'approprier ce type de savoir. Et donc, il a participé avec plaisir à un jeu débat aux côtés de, de linguistes, euh, je ne sais plus, d'historien, oui, enfin, et euh, lui, en tant que physicien, voilà, c'était un peu le point de départ de cette collaboration et qui s'est poursuivi ensuite en, en 2020. Malgré le confinement, on a quand même pu faire le festival des idées en ligne euh, l'an dernier, avec des, un événement, un webinaire organisé par, par le PCCP sur, sur les ondes gravitationnelles, et ça continue cette année. Donc euh, voilà, je vous invite euh, du 18 au 20 novembre 2021 pour euh, réparer le futur, avec euh, notamment un événement qui sera proposé par le PCCP dans ce cadre-là. Merci encore euh, à tous, à l'APC, au PCCP, et puis bien sûr, euh, joyeux anniversaire à l'IN2P3. Voilà, oui. et donc ça, ça représente un peu le côté vraiment oui. euh, grand public. Et on passe maintenant à quelques interventions. Alors, excusez-moi, là. La euh, sur la façon par rapport à tout ce que, que sont propose, nos projets, ça en ça fait, euh, d'éducation, donc oui. vers les enseignants et les élèves euh, d'école. Alors, normalement, voyons, il y aura Agathe Marion... De, de la délégation de à CNRS Villejuif. Euh, non. <rire> Agathe, t'es là Oui, c'est parti. <rire> ah, voilà. Bonjour. Attends. Je, je ne sais pas comment te faire voir la salle, mais je ne pense pas que je puisse en fait. Mais... Ah, ben bah, c'est pas, pas grave. Ne t'emmède pas. <rire> euh, bonjour à toutes et tous. Euh, je suis Agathe Marion, je suis responsable euh, du service communication de la délégation CNRS euh, à Villejuif. Et euh, peut-être en, en préambule, euh, vous dire un peu ce qu'est une délégation régionale, parce que je, de nombreux collègues de l'APC euh, savent exactement ce que c'est, mais peut-être pas toute, toute l'audience. Euh, les délégations, donc le CNRS est organisé euh, territorialement avec des délégations régionales, et sa euh, vocation euh, à apporter un appui à la recherche de proximité. Et euh, le, le laboratoire APC fait partie de la circonscription euh, Île-de-France-Villejuif. Et, euh, et du coup, on a notamment des missions, euh, le CNRS euh, de manière générale, et les délégations régionales, des missions de partage des connaissances. Euh, auprès d'un large public et ça s'appuie forcément sur, euh, sur nos laboratoires et c'est comme ça que qu'on qu a monté euh, notamment un projet avec euh, l'équipe du PCCP. Euh, pour la petite histoire, euh, c'est en 2019, pour les, les 80 ans du CNRS, euh, on a organisé plusieurs actions sur le, sur le territoire euh, qui nous occupe. Et euh, c'est à cette occasion que j'ai rencontré Matteo, qui est intervenu euh, euh, pour l'APC dans le cadre de rencontres avec les habitants de Villejuif. Et, euh, et voilà, ça a été le début de discussions très nourries et très intéressantes sur la médiation scientifique. Et j'ai découvert du coup toute cette partie d'action envers la société de, du laboratoire. Euh, on, a, on a eu l'occasion, du coup, quand Julia est venue avec Matteo euh, à notre festival scientifique, de parler notamment d'une action qu'on avait menée auprès des, des établissements scolaires, euh, à Villejuif et puis alentour. Et, euh, et à leur tour, ils m'ont parlé d'un projet qu'ils avaient. Du coup, on a, on a monté le projet euh, ensemble. Euh, le Cosmos dans mon école. Alors, je dis ensemble, euh, ils avaient euh, tout à fait monté le projet. Hein. <rire> euh, tout, les, tout le talent de la médiation est déjà euh, dans, cette, euh, dans cette structure du laboratoire. Euh, simplement, euh, je, je, je les ai aidés à formaliser un petit peu euh, le projet pour pouvoir le proposer, notamment à l'Académie de Créteil, qui est un partenaire euh, étroit de la délégation. Et euh, peut-être, Julia, tu veux, euh, je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais présenter rapidement le projet Le Cosmos dans mon école. Mais oui, en fait, Le Cosmos dans mon école, on y tient particulièrement ah, parce qu'il est né du besoin d'aller euh, nous euh, vers euh, les enseignants et, et les élèves et de sortir un peu de la dynamique que c'est toujours... Euh, oui, elle, non, mais... <rire> <rire> Pardon Agathe. <rire> non je disais que c'est un connais, projet vous... qui a de, de besoin d'aller nous se déplacer. En fait l'idée c'est que on déplace les chercheurs et on va à la rencontre de, des élèves directement dans les établissements scolaires en euh, construisant une, les actions avec euh, leurs enseignants pour sortir un peu de la dynamique c'est toujours euh, les classes qui viennent vers nous dans, dans le labo et qui nous on reste enfermé un peu dans notre tour des voix et j'ose pas mais bon euh, voilà et donc Agathe avait déjà une expérience sur ça euh, voilà je, je te laisse continuer oui du coup c'est vraiment cette spécificité de monter des, des formats de médiation avec les enseignants et du coup d'être au plus près de, des besoins aussi pédagogiques des, des enseignants des établissements et de l'académie qui, a, qui nous a permis, et qui a permis notamment à l'équipe du PCCP, de proposer à quatre classes, malgré le contexte sanitaire qu'on a tous connu et qu'on connaît encore, euh, en visio, parce qu'ils parce que avaient le bénéfice de pouvoir proposer des interventions à distance, mais ils ont quand même réussi à en faire une en présentiel. Et, euh, et du coup, voilà on espère que pour cette année 2021-2022, euh, cette année scolaire, euh, ça puisse bénéficier à de nombreuses classes et, euh, et je sais que, que l'équipe du PCCP et plus largement euh, l'APC a, a de, de très beaux projets euh, pour, euh, pour l'ensemble de la société. Voilà, le, la délégation et le CNRS sont ravis de pouvoir euh, travailler euh, avec l'équipe euh, sur ces sujets. Euh, je, oui, Peut-être pour vous dire, du coup, c'est... Ce, ce projet, le Cosmos dans mon école, est vraiment un, un bel exemple euh, de ce qui peut se faire entre délégations régionales et, et les laboratoires de la circonscription. Euh, également avec nos, du coup, nos homologues, je n'ai pas entendu l'intervention de mon homologue de l'Université de Paris parce qu'on est dans un autre Zoom <rire> que celui de la salle, mais euh, voilà, du coup, en, en collaboration aussi avec nos homologues des établissements partenaires, et en l'occurrence l'Université de Paris pour l'APC. Et vous aurez un autre exemple, de, un très bel exemple aussi de, de partage des connaissances avec la société cet après-midi et du coup de, de la collaboration qui peut être faite sur des sujets communication entre l'Institut ou les Instituts et les laboratoires. Euh, je, je, je, pour, pour conclure, le, la déléguée régionale donc qui n'a pas, pas pu être présente, Marie-Hélène Papillon, mais son adjoint, qui est normalement avec vous dans la salle, Frédéric Vallès, euh, se joignent à moi et également tous les collègues de la délégation qui, qui travaillent avec euh, les collègues de l'APC pour euh, souhaiter un bon anniversaire déjà à l'IN2P3, remercier euh, l'APC pour cette organisation et cette invitation. Et puis, j'ai hâte de retrouver euh, toute l'équipe euh, ah. à la rentrée pour de nouveaux projets. Merci, Agathe. Euh, on ne te voit plus, mais merci beaucoup, Agathe. Euh, je t'ai perdue je suis là je... ah merci voilà, prends toi. la parole, comme ça on te voit merci beaucoup, merci beaucoup merci. Agathe euh, on te laisse libre euh, à bientôt euh, donc d'un coup on passe au prochain pro, au prochain projet on a un gros projet européen euh, du, du cadre Erasmus voilà, ce sont nos collègues euh, euh, européens alors je mets juste An évidence, voilà. Hi. Hello. So, yes, please go on. <laughs> okay. Uh, so first of all, uh, let me thank you very much uh, for uh, giving me this invitation. It is a wonderful opportunity to be able to present and highlight the work done in Frontiers project to the great audience that we have. Thank you very much. Um, should I say a few words about the project and then you yes, can please. describe it? Okay. And, yes, yeah. please. And about okay. yourself as well. Okay. So, the Frontiers project uh, is a European initiative which aims to bring uh, cutting edge science in the school classroom. This is considered one of the most important uh, tasks that uh, Outreach uh, has to, let's say, do because uh, even though students may hear about the Nobel Prize discoveries, they may learn about scientific milestones, uh, there is no proper way to introduce these topics to the school curricula. So actually, what exists is a gap, a gap between frontier research and education. And with the working frontiers, we aim to bridge this gap. So how do we do that? We do that, first of all, through the aggregation of experts in uh, various fields. We are collaborating with PCCP, with Nucleo, uh, with uh, EGO, uh, with IASA, and with the Dublin City University, and my, uh, my institution, Elinogermanikeagogi. We are producing educational content, which is produced by experts, in collaboration with pedagogical experts, and we are training teachers in order to be able to do it in the classroom. So far, we have produced a series of cutting-edge educational activities, and we have trained more than 1,000 teachers in order to bring it to the students. Uh, even though we were throughout the pandemic era, uh, our activities never stopped. We transformed our activities to virtual, and I think that my colleague Maria Luisa will be able to give you a concrete example of that. Thank you very much, and happy birthday! I am Thank you Manolis. Hello, Hello. Um, I'm Maria Liz Almeida, I'm from Portugal. Uh, I'm a project manager at Nucleo. Nucleo is an NGO for development and it dedicates to education. Uh, so I'd like to talk a little bit about uh, our winter school since uh, Frontiers Project uh, had foreseen a winter school at PCCP this last winter. Of course, COVID-19 had Uh, made us change our plans and we really had to adapt and the adaptation was obviously to go online and I must say that the team at PCCP did a wonderful job they were at, up to the challenge and uh, this is an example of a really good practice that we would like to share now uh, our school it included uh, several types of uh, events. We had keynotes from researchers and from professors. Uh, we had workshops with hands-on activities, and we also introduced the virtual visits. We had the virtual visit to Virgo, to CERN, and to the Pierre Auger Observatory. And those were streamed on Facebook. So, uh, as you can imagine, this had a, a, a very strong impact uh we included different topics of modern science uh modern physics more specifically from gravitational waves particle physics astronomy cosmology high energy physics uh, and uh, what we felt was that the teachers were really interested in all those subjects they really want to know more about it and they were really engaged uh in the winter school Uh, we had about uh, 30 teachers that completed the whole program. And remember, this was like February. They had their own teaching to do and so on. So this is in the middle of their work. Uh, and this was the complete program, because for the talks and for the streaming of the visits, we went over 100 people uh, following the, these events. So uh, we think that it was very, very important for them Uh, this was a very, very successful event. Uh, the teachers were very grateful for having the opportunity to be part of this school because most of them otherwise wouldn't have been able to come to France and uh, be part of uh, that school. So uh, I think that we have learned uh, a big lesson. We know that uh, the online communication Now is available for everyone. It's not uh, just for uh, researchers and you know universities. Every teacher now knows how to communicate uh, online and uh, we'll probably go back to our face-to-face -face, uh, summer schools and winter schools, which is very important. but I believe that uh, this practice has shown that we should always include an online uh, part of the schools and that will allow to have teachers from all over the world to participate, but also uh, we can have many more invited researchers and professors to also be part of our schools. So uh, this was the best practice, one of the yes. good practices that I would like to share. Thank you, Maria Luisa. Would you, would you both say one phrase, really one phrase, why should researchers dedicate part of their time in training teachers? Why is it important? Can I, can I go? Yes, back? sure. One okay. sentence. <laughs> okay, uh, because uh, students are our future and teachers are the way to access this future. So we need to prepare them in order to build this better future. <laughs> well, bas basically, I was going to say the same thing. I was going just to note that we need the scientifically literate. It's society and that has to begin with education and that's why we're here. Thank you. Thank you very much. Thank well, you for being birthday, here. IN2P3. Happy birthday, I am to P3. Happy birthday, P3. Bye. Bye. Um, Là, en fait, je voudrais vous montrer une contribution des enseignants qui ont été euh, bénéficiaires de nos projets. Les deux que nous avons euh, présentés aussi, euh, enseigner l'univers, que c'est un atelier qui a été lancé par euh, Pierre et George Smoot il y a dix ans. Et, et voilà. Alors, je suis Céline Winter, professeure de physique chimie au lycée Marie Curie à Strasbourg. Donc, j'ai participé à Frontières. C'était euh, une... Séance de deux semaines euh, qui aurait dû être en Grèce, mais qui était finalement euh, à cause de la crise sanitaire euh, en, en vidéoconférence. Et finalement, c'était bien parce qu'il y avait des gens de partout qui ont pu participer, pas seulement en Europe. Et donc, c'était d'une part très intéressant. On a appris beaucoup de choses sur la, la physique des prix Nobel, je dirais. Et en plus, j'ai eu la chance d'être dans un groupe de plusieurs professeurs. Euh, on s'est bien entendus et on a décidé de faire un projet e-twinning ensemble, en particulier sur la chambre à brouillard. Donc, euh, j'ai fait effectivement une chambre à brouillard avec mes élèves. C'était une classe de seconde euh, plutôt à profil scientifique. Donc, c'est vrai que ça, ça simplifie un petit peu. Euh, et donc... Euh, Bon, L'échange avec eTwinning, c'était difficile aussi à cause de la crise sanitaire, mais on a pu euh, échanger un petit peu, échanger nos expériences avec les professeurs aussi. Euh, et donc, euh, ce que j'ai retiré de la formation, c'est par exemple, j'ai pu utiliser les Demonstrators euh, en anglais pour les élèves, c'était une expérience aussi. Euh, voilà, donc, euh, je vais peut-être laisser la parole aux autres alors donc je me présente, je, je suis Antonella Maximovic, je suis professeure en lycée professionnel au lycée professionnel chenevière Malézieux à Paris. Euh, donc j'ai participé à la formation à enseigner l'univers qui était proposée par euh, les plans académiques des formations. Et effectivement, j'en étais enthousiaste pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que la formation abordait, enfin, les, les différents intervenants euh, abordaient des, des sujets qui sont effectivement d'actualité et sur lesquels même mes élèves de euh, lycée professionnel sont euh, souvent, par, par lesquels sont souvent captivés. Donc, euh, et la la, la formation, j'ai trouvé que la formation a été euh, vraiment bien organisée dans la euh, dans les déroulements des, des conférences. C'était intense mais extrêmement intéressant. Euh, je pense que y, les sujets abordés peuvent être réutilisés même sur certains domaines qui sont traités à un lycée professionnel, même si évidemment euh, les publics du, du lycée professionnel n'est pas les mêmes que celui du lycée général. mais euh, les, les activités qui ont été euh, euh, présentées aussi euh, dans, les, dans un des ateliers au moins que, que, que j'ai suivi euh, sur euh, la spectroscopie sont, sont très intéressantes et peuvent, mais... je pense, à être adaptées euh, aussi pour euh, à nos élèves euh, et stimuler leur curiosité euh, dans cette activité enfin, interactive qui, est, qui était vraiment, vraiment très bien. Voilà. Et surtout, ça peut leur donner des idées, ça peut euh, leur ouvrir l'esprit. Et, et donc, euh, c'est d'autant plus utile euh, pour ça. Voilà. Je laisse la parole à Jonathan. Alors, moi, je m'appelle Jonathan Casu. Je suis professeur de physique chimie au collège pierre Bergzerka à Shell. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire venir Julia Vanoni et Matteo Barsulia au collège dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Cosmos à l'école ». En fait, euh, la présentation a eu lieu en deux temps. La première partie, ça a été une présentation un peu de l'univers, de la cosmologie et des ondes gravitationnelles et euh, qu'est-ce qu'on en fait. Et ensuite, dans un deuxième temps, on a eu la chance d'avoir euh, leur équipe qui était connectée en direct à Virgo, en Italie, où on a pu du coup euh, visiter euh, à distance euh, le laboratoire. Alors vraiment, ça a été une super expérience. Ça a très très bien marché. Les élèves donc de troisième, une classe entière qui a été impliquée là-dedans, a vraiment été passionné par le sujet. J'en avais pas beaucoup de doutes puisque c'est vrai que l'univers, ça reste le chapitre préféré des élèves. Celui où ils ont le plus de questions. Donc, quand on me demande si euh, les ondes gravitationnelles peuvent être abordées euh, au, au collège, est-ce que ça peut être vulgarisé eh ben, Oui, hein, évidemment. Alors, effectivement, on ne peut pas rentrer dans le formalisme et, et en détail. Mais c'est vrai que ce n'est pas si compliqué que ça à comprendre. Finalement, on arrive à avoir des intuitions de ce que ça veut dire assez facilement. Et ça a vraiment marché et c'était vraiment passionnant. Donc, euh, on a eu la chance également de recevoir un interféromètre de Michelson version miniature pour pouvoir un peu pratiquer après. Et c'est vrai que dans le cadre d'une option qui va se monter maintenant dans mon collège de physique-chimie, on a vraiment l'intention de, de, de continuer ce projet, de perdurer avec la PC, et vraiment d'essayer de monter quelque chose d'un peu plus complet encore, parce que c'était vraiment une expérience très, très positive. On va peut-être souhaiter un, un bon anniversaire à l'INP3 bah oui, anniversaire, Lien bah oui 3, Joyeux anniversaire. Oui, joyeux anniversaire et merci beaucoup pour... Euh, enfin, merci pour, pour ces ça, formations. Ouais, très sont magnifiques. Pour le projet, c'était super. Merci. Au revoir. Merci euh, euh... Alors, je vais m'arrêter là euh, parce que ben, on est tous fatigués. On, on est très en retard. En fait, on avait encore deux contributions que nous allons mettre euh, en ligne sur la chaîne YouTube euh, sur nos projets de, qui concernent la diversité, l'inclusion et arts et sciences. Donc, euh, on avait une journaliste sociologue et une des artistes qui en font euh, des résidences ici, chez nous. Euh, Ce n'est pas le bon moment, euh, c'est trop tard, mais je vous invite après à les regarder euh, sur YouTube. Et... et rien, je, je, je, je, je je profite de l'occasion en fait, pour remercier tous les chercheurs et les chercheuses de l'APC qui participent à nos actions toujours avec enthousiasme, en fait, qui dédient leur temps à nos activités. Euh, merci, on va continuer. On a trop de projets, plus de projets que de temps pour les faire. Donc voilà, merci à tout le monde et joyeux anniversaire à de P3.